Peux-tu toujours avoir une peau impeccable et exécuter des gestes emprunt de dynamisme Si oui, alors regarde cette vidéo jusqu'à sa fin. Dr. Milawello, Milawello. Milawello. Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de sport parce que j'attache une grande importance au sport et à la le santé. Le sport donc. contribue à l'amélioration de la circulation sanguine. Ainsi, il est à même de réduire l'hypertension artérielle jusqu'à 50%. Par ailleurs, il fortifie le cœur avec le temps. Par conséquent, on a tendance à moins se fatiguer pendant l'effort. Le taux de sucre dans le sang est également régulé grâce à la pratique d'une activité physique. Ainsi, les risques de diabète sont diminués. En faisant de l'exercice physique à intervalles réguliers, tu préviendras certains types de cancer. En effet, des études ont démontré une diminution de 18% à 21% des risques de certains cancers. En outre, la pratique régulière du sport permet aux patients atteints du cancer de mieux résister aux traitements conduisant à la guérison. Dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, les diététiciens prescrivent souvent la pratique d'une activité sportive en complément à un programme amusant. Le sport est un véritable élixir de jouvence car il contribue à maintenir l'élasticité de la peau, entraînant ainsi une réduction des signes extérieurs du vieillissement. Après une séance intensive de sport, on est bien sûr essoufflé, mais un sentiment de bien-être général nous inonde. Pourquoi Eh bien, lorsque nous nous dépensons physiquement, notre organisme libère l'endorphine, l'hormone du bonheur. Lorsque cette dernière parvient au cerveau, on éprouve du plaisir et la bonne humeur est au rendez-vous pour très longtemps. Les endorphines aidant, le stress, les états d'angoisse et d'anxiété diminuent avec le temps quand vous pratiquez une activité sportive régulière. Si vous traversez une période difficile au travail ou dans votre vie privée, la pratique régulière du sport ne fera bien évidemment pas disparaître votre tracas. Cependant, le sport constituera un pilier sur lequel vous appuyez pour aborder vos problèmes plus sereinement. Le sport lutte efficacement contre la dépression grâce au sentiment de bien-être général qu'il procure. Ton cerveau fonctionnera également mieux grâce au sport. L'activité cérébrale est plus stimulée, aiguisant ainsi notre capacité de réflexion et notre mémoire. Enfin, le sport te permettra de bénéficier d'un meilleur sommeil. Grâce à l'action des endorphines, tu dormiras plus profondément car tes cycles de sommeil s'amélioreront de manière significative. Et voilà, c'est tout pour la vidéo concernant les bienfaits du sport. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Et surtout de t'abonner à ma chaîne. Alors je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. <fous> <musique>